Qu'on a la chance d'abord d'être dans un pays en France où euh, la démocratie vit, où on a des élections euh, qui permettent, c'est la base, c'est le, le ciment de la démocratie, c'est les fondations de la démocratie. L'élection permet euh, de choisir euh, des candidats aussi bien présidentiels que dans d'autres types d'élections, mais aussi communales, qui, à mon avis, euh, l'élection la plus importante, puisque c'est le. C'est ce qui fait le ciment du pays, en fait, les collectivités territoriales. Euh, et c'est là où le citoyen euh, peut, euh, je dirais, toucher la, la personne qui va représenter la collectivité et qui va euh, travailler en direct avec le citoyen. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la démocratie fonctionne bien. Maintenant, euh, pour aller plus loin, au regard d'un programme qu'on a pu euh, présenter, mais euh, qui doit durer sur une durée de six ans, euh, je pense qu'on peut euh, faire participer beaucoup plus la population, euh, toutes générations confondues. Non pas à travers forcément des associations, mais on doit pouvoir aussi faire participer euh, le citoyen. Alors, des choses assez simples aujourd'hui, il y a le, le, pour, pour l'éveil à la démocratie, il y a le Conseil des enfants, mais je pense qu'il est important aussi d'avoir un Conseil des sages. Il est important de pouvoir travailler au niveau, euh, au niveau des quartiers, parce que le quartier. Euh, est important et les préoccupations d'un quartier peuvent évoluer dans le, dans, dans, le, dans, le, dans le temps aussi par rapport à une élection. Euh, six ans, c'est long. Euh, c'est court à la fois quand on a des projets à faire par rapport effectivement à la, à, à, au temps d'administration. Mais je pense qu'il est important à un moment donné d'essayer de trouver un modèle qui permet aux citoyens de pouvoir continuer à s'exprimer. Alors parfois sur des décisions importantes euh, qui peuvent modifier euh, les fondamentaux de, du, du programme qu'on a mis en place, Bien, pourquoi pas euh, des référendums, pourquoi pas une forme d'élection euh, pour faire participer le citoyen. Et puis, quand on est élu dans une majorité, on a aussi l'opposition, euh, et je pense que l'opposition doit participer aussi au travail collectif. Donc, il y a un certain nombre de, de, de, de, de rites, de bureaux municipaux, où la majorité participe. Euh, des bureaux municipaux élargis, où on fait travailler l'ensemble des conseillers municipaux, eh bien, on peut essayer euh, aussi de, de faire travailler l'opposition dans, ce, dans, dans, dans ces bureaux municipaux, parce qu'il n'y a pas de raison, ils représentent aussi une grande partie de la population. Donc ça c'est la démocratie directe avec les représentants, en tout cas les gens qui sont élus.